Les suffixes. Ah non, c'est étonnant les suffixes. On n'en parle pas assez. Alors, la fourchette, ça vient de la fourche. La camionnette, ça vient du camion. Cloche, la clochette, ça vient de la cloche. La savonnette, ça vient du savon. La moulinette, ça vient du moulin. La jupette, ça vient de la jupe. La briquette, ça vient de la brique. Ah, la quichenette, et eh ben ça vient de la kitchen hein, Parce qu'en anglais, ça veut dire cuisine. Bon, tout ça, on le sait, d'accord. Alors... Ah, attention, alors là, c'est plus compliqué. Hmm. La braguette, eh ben, ça vient de la brague. Et la brague, ça désigne la ceinture qui tenait les brais. Donc, la braguette vient de la brague. Mais, moi, il y a quelque chose, une question qui me tarabiscote. Mais d'où vient la quéquette tenez pas. Il n'y a pas de quéquette à l'horizon.